Dans l'apéritif, vous avez pu goûter un, un chocolat apéritif aux chèvres. Donc un palais où il y avait un, un petit trait euh, de dorure dessus. Et donc en fin de compte, c'était la euh, couverture altapaz avec une, une ganache aux chèvres. Je vais vous, vous montrer euh, le, le process pour faire les, les palais de manière euh, rationnelle. Donc, euh, donc en fin de compte, c'est euh, deux palais de, de chocolat noir euh, qui sont brillants des deux côtés. Donc on met sa, sa couverture au point. on va mettre un peu de chocolat je l'étale et au moment où le, le chocolat va commencer à, à bloquer je vais venir l'écraser avec mon rouleau et donc après ensuite il suffit de décoller donc la partie décoration, j'ai pris un petit peu de, de colorant scintillant, avec un petit peu d'alcool à 90. Et donc en fin de compte, je vais venir un petit peu customiser mes, mes palets. Hum, après ensuite sur le, le, le macaron, donc là c'est un macaron que j'ai fait avec le jamaïa. Donc euh, j'ai fait une infusion de, de citron vert, euh, ganache au chocolat. Et donc, avec deux coques, côté vert pour le citron vert et chocolat, chocolat. Et donc, euh, donc voilà.